Eh hey, hé, hey, salut, salut Comment ça va aujourd'hui Mets-moi en commentaire, dis-moi dans quel état tu te sens, dis-moi dans quelle énergie tu te sens. Aujourd'hui, je vais parler, depuis mon petit jardin du sud de la France, je vais te parler de quelque chose qui est assez intéressant, parce que dans mon activité de euh, en marketing relationnel, tu sais que euh, mon business, en fait, c'est de faire du bien aux gens. C'est-à-dire que je fais du bien à travers les différents contenus que je partage sur les réseaux, que ce soit ici, sur, sur, sur les podcasts, ou, euh, YouTube, euh, Facebook, TikTok, etc., etc., LinkedIn, et j'en passe et des meilleurs. L'idée, c'est de faire du bien aux gens, c'est de créer du relationnel, c'est de discuter avec les gens, c'est de, voilà, de, de, de, de peut-être, si je peux contribuer un tout petit peu à rendre ta vie meilleure de par mes contenus, écoute, ça me fait super plaisir, et c'est, je crois, à ce que j'ai mis en intro sur, sur, sur, sur euh, je sais plus sur quel bio j'ai mis ça, mais peu importe. Et en fait... Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième, tu vas me dire, ça, ça, ça fait pas forcément vivre. C'est vrai que ça fait pas forcément vivre. Je, j'ai, pas beaucoup, à la date à laquelle je tourne cette vidéo, j'ai pas suffisamment de, d'abonnés sur, euh, sur YouTube. D'ailleurs, je passe un message, hein, comme ça. Je dis ça, je dis rien, hein, euh, selon l'expression que je ne supporte pas, mais je le dis quand même. Euh, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai éventuellement une source de revenus complémentaires sur, euh, sur YouTube. Mais aujourd'hui, c'est pas mon axe de développement. Aujourd'hui, c'est le marketing relationnel. Donc, le marketing relationnel, c'est on crée du, on crée du relationnel. Et de ce relationnel va naître une euh, éventuellement des gens avec qui je garde juste une relation, ou éventuellement des gens avec qui je deviens partenaire d'affaires, ou qui deviennent des clients, ou les deux, peu importe. Et dans les trois cas, c'est parfait. Et souvent, quand je discute avec les uns les autres et que je discute de nos activités respectives, quand je tombe sur des gens qui sont en pleine réussite, en plein succès, alors quel type de personne, à quel type de personne je pense Parce que je pense à des gens en particulier. Et je ne vais pas donner de noms, bien sûr. Non, je pense à des conférenciers. Je pense à des, euh, des orateurs. Je pense à des formateurs. Je pense à des, des gens qui, qui vendent leurs leur, leur, leur produits sur le, sur le web. Je pense à des gens qui sont, mais qui sont en plein succès. Ça veut dire qu'ils ont un gros chiffre d'affaires à l'année. Ça veut dire que ça marche super bien pour eux. Ça veut dire que, en résumé, ils n'ont au moment où je parle avec eux, au moment où je leur propose d'éventuellement développer un partenariat avec moi pour travailler avec moi, à ce moment-là, c'est même à la limite, ils sont presque, c'est choquant ma question, parce que, mais enfin, tu, tu, tu me suis, tu vois bien que j'ai beaucoup de gens qui me suivent, je vends des formations, je les vends cher, souvent je pense à des gens qui vendent des formations <rire> quelques milliers de dollars, et ça marche très très fort, et c'est la pleine réussite, et ça booste, etc., etc. Et, et là, et là c'est, mais en fait tu comprends je vais pas monter autre chose j'ai pas besoin en fait et je comprends ça je comprends ça sauf que quand tu es formateur donc imaginons je prends cet exemple là tu montes des formations en ligne bah les formations faut les monter tu vas me dire bah ouais mais une fois qu'elles sont montées c'est bon je prends quelques affiliés qui vont m'aider à les vendre et puis elles se vendent et puis terminées oui mais aujourd'hui on sait que pour vendre ces formations, faut se faire connaître. Tu vas me dire, une fois que tu es connu, c'est bien, tu vends des formations, les gens achètent. Parfait. Mais il faut faut, faut faut maintenir quand même, même dans ce domaine-là, faut maintenir le relationnel. faut créer du contenu sur tes différents réseaux, etc. etc. Puis surtout, une formation, ça se renouvelle. Parce que si tu laisses toujours la même formation... Et alors ça, c'est 200% vrai, ce que je dis, si tu es dans des formations qui ont un rapport avec la technique, parce que la technique, elle évolue tellement vite que à peine tu as sorti ta formation, qu'elle est déjà obsolète, parce que l'application la, dont tu parles, elle, elle a fait une mise à jour, c'est plus d'actualité ce que tu dis. Euh, mais même si tu es dans le développement personnel, si tu dans le business, etc., etc., les choses évoluent, tu évolues, donc même toi, en tant que formateur, à un moment donné, tu as envie de passer un message un peu différent. Puis souvent, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est... Il y a une formation en ligne, puis il y a beaucoup, on, on va y ajouter des, des zooms, on va y ajouter des, un groupe Facebook à animer, etc. etc. Donc on s'éloigne un petit peu, on est moins dans ce que j'appelle le revenu passif. Qu'est-ce que le revenu passif ou revenu résiduel C'est un des gros éléments de, de mon activité, c'est de monter un business qui à un moment donné, enfin, au début c'est un peu comme quand tu... Tu sais, tu pousses quelque chose, c'est difficile, tu pousses la roue, tu sais, tu on va prendre une image, tu pousses une grosse boule, tu sais, en haut de la montagne. Et là, je pense à l'insecte qui s'appelle le. Je sais plus comment, qui, qui pousse son qui pousse sa, sa boule, sa crotte en fait, hein, c'est de, de, de, de résidus d'éléphant, Je crois que c'est bien ça, de, de crotte d'éléphant, et il le pousse. Et le pauvre, et c'est trop marrant à voir, même si c'est pas drôle pour lui. Mais c'est, mais, mais il pousse, il pousse. Puis en plus, il le fait reculer, Alors il pousse, il pousse, il pousse, puis il pousse en haut d'une montagne. Enfin, un petit monticule, c'est un tout petit truc. Puis là, quand ça retombe de l'autre côté, il est content parce qu'il va le récupérer de l'autre côté. C'est un peu ça finalement. On pousse, on pousse, on pousse. Et, et, et j'ai un peu cette image aussi dans, dans mon activité. C'est qu'au début, c'est difficile parce qu'il faut le mettre en route, faut le temps que ça se mette, que ça se lance, etc. Puis le coup ça commence à démultiplier ça commence à ce qu'on appelle dupliquer etc etc et là tu as l'impression que je m'éloigne je, je m'éloigne pas du tout parce que du coup ce que donne cette activité que je fais c'est que le fait de monter une équipe le fait de travailler avec d'autres fait que tu démultiplies tes forces au lieu de toi avoir des milliers de clients toi tu as juste quelques clients et tu as des milliers de clients tu bénéficies du volume des clients de tous tes partenaires que tu as recruté en direct, mais qui eux-mêmes ont recruté, etc., etc. Et les gens qui sont en pleine réussite aujourd'hui, pourquoi je dis ils devraient réfléchir à deux fois à regarder sur ce genre d'activité Parce que je vais prendre, et là je m'auto-coupe, mais j'ai l'habitude de faire ça, j'espère que ça ne te dérange pas trop. Tu me le mettras en commentaire si c'est insupportable, et je, je verrai y faire un effort. Parce que comme tu peux le non, tu ne peux pas le voir, mais j'ai aucune note, ça sort tout de là. Donc des fois, je m'emmène un peu. Un conférencier, un conférencier quelqu'un qui... Je connais des gens qui ont fait des milliers de conférences et qui quand ils quand ils sont quelque part, euh, moi le premier je je je je fais je fais tout ce que je peux pour aller les voir parce que je les aime je les trouve super ils sont motivants et tout ça, mais regarde ce qui se passe avec la crise sanitaire le Covid, les conférences c'est compliqué. Une conférence en ligne c'est pas tout à fait pareil qu'une conférence dans la vraie vie où tu tu peux même éventuellement toucher la personne. Euh, c'est donc quand il y a une crise comme ça ou quand il y a toi qui a un problème de santé parce que qui est à l'abri Qui peut mettre un billet sur la table en disant « moi, j'aurai jamais, jamais de soucis de santé ?» Non, c'est juste ça. On peut, on peut avoir des pensées positives, on peut faire des affirmations positives, mais se dire ou dire haut et fort « j'aurai jamais de soucis de santé et je suis certain que tout ira bien », juste prendre le, la dernière personne qui a eu un gros accident sur la route et qui est restée, elle pensait pas à ça en partant de chez elle le matin, juste pour illustrer. Et je connais quelqu'un, mais évidemment, je vais pas le nommer, je connais quelqu'un comme ça qui a une belle compagnie, qui fonctionne super bien, une belle réussite, des contrats à plusieurs chiffres, <rire> évidemment, <rire> contrat à un chiffre, je te payer un euro, tu sais non, mais vraiment des contrats à minimum cinq chiffres, des beaux contrats. Et c'est quelqu'un qui, jeune, à un moment donné, à un moment donné, a eu une alerte et s'est dit oups, une alerte santé, qui s'est dit oups. Au final, quand moi j'ai quelque chose qui va pas bien, je suis seul. Tant que je suis là sur scène, ça fonctionne. Tant que je suis là pour gérer mes contrats, ça fonctionne. Et même si j'ai des collaborateurs, je suis la locomotive. Je suis la personne qui, dans notre business, même si on est appelé, moi je suis appelé aujourd'hui leader mar... dans le marketing relationnel. Je suis un leader. Ça veut dire que, a priori, les gens que j'ai recrutés ou les gens qui recrutent eux-mêmes, les gens aiment travailler avec moi. Les gens aiment me suivre. Comme moi, j'ai des gens comme ça que j'apprécie énormément. C'est, je pense à notamment un ami euh, qui, qui, qui, qui est devenu mon mentor aujourd'hui. Je veux dire. Je suis à 100% d'accord avec tout ce qui tout ce qui met en place, tout ce qui fait dans l'énergie, c'est au top. Malgré tout, si moi demain je vais faire une journée de kitesurf et que le lendemain je vais faire du paddle et que le surlendemain je prends mon camping car et je taille la route et j'ai pas trop de réseau, l'aventure continue. L'équipe continue à travailler même si moi je travaille pas parce qu'ils ont aussi leur business à, à faire bouger en fait. Donc on est tous cosolidaire finalement. Vous voyez ce que je veux dire Tu vois ce que je veux dire, pardon. Et c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose d'important et peut-être que si tu es en pleine réussite, t'entendrais pas mon message parce que tu m'entendras pas. Ou peut-être qu'au contraire, tu me suis et ça me fait bien plaisir. Mais considère que ce que nous on fait comme activité, c'est vraiment une activité qui va permettre, qui va être construite sur le long terme et qui va permettre de parer, de faire un petit peu comme une assurance, pas une assurance touristique mais pas loin, une assurance pour ce que la vie peut des fois nous nous nous réserver de choses pas forcément toujours très marrantes. Et puis voilà, j'étais parti pour un truc, mais non, c'est vraiment, ça sera mon mot de la fin. C'est une espèce d'assurance, un business qui se monte tranquillement, sûrement, qui va se démultiplier et qui va te permettre à un moment donné d'être un petit peu plus tranquille et de pouvoir continuer ce que tu fais, mais peut-être un petit peu plus serein dans ta tête. Merci d'avoir suivi ce contenu, quel que soit l'endroit où tu es, commente, like, partage, abonne-toi, parle-en autour de toi, ça me fera super plaisir. Et je te dis à très vite, porte-toi bien,